On se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. On commence cette émission avec l'interview d'Emmanuel Montéléon. Nous sommes devant euh, la rue René Barthélemy, le 4 rue René Barthélemy, où vous retrouverez au bâtiment B bientôt la maison des tout-petits. Voilà le, le relais petite enfance, euh, nouvelle forme, on en parle avec Emmanuel Montéléon. Ensuite, nous irons au Soleilade et au Soleilade, nous allons discuter avec les différents commerçants qui proposent des menus adaptés pendant les événements. Ils travaillent avec la ville. Donc il y aura Maïna de la table de Maïna. Il y aura aussi euh, Clémentine de Bécassine et euh, Nadia de Omadiana. Voilà les différents commerçants qui s'adaptent pendant les événements. Ils vont nous raconter ça. Et on terminera avec le stade multisport de Montrouge avec les interviews du président euh, Christian Prével et de la directrice Anouk Chuté. Ils nous parleront euh, du forum des associations, de, des différents sports et des, des différentes pratiques euh, qui se font... SMM, voilà pour ce bonjour Montrouge, pour la rentrée, c'est parti Alors je suis avec Emmanuel Montéléon, bonjour Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougiens? Bonjour, alors moi je suis Emmanuelle Sauvage Montélion. Je suis actuellement la responsable de la crèche familiale, mais bientôt la responsable du euh, relais petite enfance, euh, la maison des tout-petits, elle euh, va s'appeler. Je travaille sur la ville depuis à peu près 15 ans, éducatrice de jeunes enfants de formation depuis euh, 21 ans, maintenant déjà le relais petite enfance euh, était anciennement le RAM relais assistante maternelle il était associatif jusqu'à maintenant enfin jusqu'à fête été et devient municipal à partir du 1er septembre et justement là on est dans le, le jardin qui est juste derrière euh, du coup le, le local qui va euh, qui va être réaménagé est ce que vous pouvez euh, nous en parler? Alors oui, euh, le Relais Petite Enfance, la Maison des Tout-Petits, c'est euh, un lieu euh, qui a été complètement restructuré euh, au printemps pour euh, bénéficier d'une immense salle d'accueil pour les enfants et les assistantes maternelles. Euh, donc c'est à peu près 120 mètres carrés, si je me trompe pas, hein, 120 mètres carrés de, de superficie complètement euh, mise à disponibilité des assistantes maternelles indépendante. L'aménagement de l'espace a été pensé pour que l'enfant puisse s'épanouir, se développer dans de bonnes conditions et pouvoir faire plein d'expériences. Donc il va y avoir un, un coin motricité avec plutôt des, des, des, des porteurs, un garage, plein de véhicules, une, un château de la découverte, donc une grande structure de motricité où ils vont pouvoir escalader, passer au-dessus, en dessous. Et ensuite il y aura les jeux symboliques avec une dinette toute colorée, euh, des lits pour les poupées, des poussettes. Des chariots et puis n'oublions pas le coin bébé qui est un coin qui est très important euh, parce que bah, il a, ça va être un, un endroit d'âge mélangé. Et euh, du coup il va y avoir des bébés, des moyens et des grands, donc il faut qu'il y ait plusieurs euh, coins pour pouvoir euh, s'adapter à chaque tranche d'âge. Donc le coin bébé, ça va être un grand tapis avec plein de coussins, une malle pour fouiller euh, et, et découvrir plein de trésors, un miroir pour se regarder, euh, euh, des, plein de petites choses à toucher euh, pour l'éveil du bébé, c'est très important. Voilà, euh, et j'en oublie, euh, j'oublie plein de choses, je pense des puzzles, des jeux de manipulation, voilà. Tout est, tout est fait, donc c'est ouais. mis, ouais. mis à disposition pour les indépendantes c'est mis à disposition pour les assistantes maternelles indépendantes, donc qui euh, travaillent sur la ville de Montrouge et qui ont comme employeur le, le parent. Contrairement aux assistantes maternelles de la crèche familiale qui travaillent pour la, la mairie et qui ont comme employeur monsieur le maire, là, celles-ci euh, travaillent pour des, euh, des particuliers, des parents. Donc elles travaillent à leur domicile, hein, euh, elles accueillent entre un et trois enfants, voire quatre, mais c'est un peu plus rare pour bénéficier de toute l'infrastructure et, euh, et aussi pour se professionnaliser parce que ça c'est aussi le point très important pour les assistants maternelles indépendantes. C'est un lieu de formation, un lieu d'écoute, d'échange. Moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je vais pouvoir aussi euh, échanger avec elles sur leurs pratiques, les faire évoluer dans, dans leur façon de faire auprès des enfants, dans leur discours, dans leur vocabulaire. C'est un lieu où elles vont pouvoir aussi retirer des, des, des, de la documentation. Elles vont pouvoir aussi assister à des analyses de pratiques avec une psychologue. Elles vont pouvoir aussi assister à des temps festifs, à des temps de médiathèque aussi, à la médiathèque de Montrouge, et du coup faire découvrir le livre aux enfants. Et comment ça s'organise au niveau, au niveau du planning de cette maison des tout-petits Les groupes des assistants maternels seront euh, organisés de la sorte qu'elles viennent une fois par semaine, une bonne heure, une heure un quart, on va essayer une heure un quart. Euh, avant elles venaient une fois tous les quinze jours pendant deux bonnes heures, toute la matinée finalement, mais on va essayer qu'elles viennent une fois par semaine mais un peu, un peu moins longtemps. Un peu plus souvent mais un peu moins longtemps. Voilà, parce qu'il y a une vraie demande. Donc du coup, on va essayer de voir ce que ça donne en, en, en faisant comme ça. Et, euh, et puis si, si ça ne convient pas aux assistants de maternelle ou aux familles, bah, on réajustera. Ce relais Petite Enfance est, est aussi ouvert aux, aux auxiliaires qui sont à domicile, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, le relais Petite Enfance, il est euh, ouvert pour les assistants. Les auxiliaires parentales, pardon. Alors les auxiliaires parentales, contrairement aux assistantes maternelles, elles n'ont pas d'agrément, pas de formation à proprement dit, sauf si elles se sont formées elles-mêmes. Elles accueillent les enfants au domicile euh, du parent, et non à son domicile. Euh, voilà, c'est toute la différence. Et c'est vrai que du coup, maintenant, le relais petite enfance, euh, ça s'appelle plus relais assistante maternelle, parce que justement, ça s'ouvre aux auxiliaires parentales. Donc, relais petite enfance, ça englobe les deux. Et donc, euh, sur la ville de Montrouge, la mission principale du c'est de donner envie aux auxiliaires parentales de venir découvrir le RPE. Euh, parce qu'elles n'y participent pas encore euh, donc euh, bah, elles sont les bienvenues vraiment euh, parce que euh, bah, ça permet aussi de sortir un petit peu du domicile euh, ou du parc et de découvrir d'autres choses ça permet aux enfants aussi de voir d'autres enfants de faire des activités comme la peinture le collage des gommettes la manipulation surtout que dans le RPE il y a une comment dire une grande salle de bain qui va pouvoir euh, nous permettre de faire des jeux d'eau de, des, des jeux de manipulation et des, de la peinture sur un grand chevalet donc voilà tout ça fait aussi à leur disposition et euh, le RPE aussi a pour mission de, de donner envie aux assistants maternels qui n'ont pas encore euh, franchi le pas euh, de venir aussi découvrir le RPE voilà ouais, euh, euh, puis elles sont nombreuses et mieux c'est enfin L'espace sera là pour ça, donc ouais. c'est 4 rues, Barthélémy. rue Barthélémy, et comment on fait pour vous, vous contacter Alors je suis joignable sur l'après-midi, c'est l'abstinthe administrative, parce que le matin fait les temps d'accueil jeu, donc du coup je ne serai pas joignable, puisque je serai auprès des enfants, donc le, le numéro de téléphone du, du, du RPE c'est le 01 46 12 76 00, puis il y a une adresse mail aussi, alors tout. Figure sur le, le site de la ville euh, où justement on a, on a créé un espace euh, relais petite enfance exprès. Okay. Il y a une brochure aussi qui est mise à disposition à la mairie. Super. Ah. En tout cas, merci Emmanuel pour euh, ah, toutes oui, ces oui, précisions. De rien, avec plaisir. Et puis, bah, à bientôt pour euh, toutes les familles qui auront envie de, de venir me faire un petit coucou, d'avoir des renseignements. Euh, parce que bah, c'est aussi mon rôle de. Pardon, je finis sur ça. C'est aussi mon rôle de, de pouvoir conseiller les parents et leur donner euh, des renseignements sur la convention collective, sur les contrats, la liste des assistantes de maternelles et plein d'autres documentations qui les aideront dans ces démarches qui sont des fois pas si évidentes que ça. ça ouais. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je suis avec Maïna, bonjour Maïna, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Bonjour, je suis Maïna du restaurant La Table de Maïna, 18 rue Perrier, et nous faisons une cuisine franco-nicaille. Alors est-ce que vous pouvez un peu voilà, me présenter donc votre restaurant donc la cuisine franco nikai c'est une cuisine fusion française, peruvienne et japonaise. Et donc euh, là, vous êtes à l'occasion des Soleilades euh, sur l'événement. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu et me, me parler de comment ça se passe bah, Ça se passe très bien. À chaque fois, cet event, depuis que je l'ai fait, elle cartonne. C'est, je pense, un des meilleurs events de Montrouge euh, que Montrouge organise. Euh, ça attire autant les Montrougiens que les Parisiens et ceux de la, de la banlieue. Et euh, qu'est-ce que vous vous proposez du coup euh, à l'occasion Vous adaptez euh, votre carte euh, pour l'événement Alors on va représenter des euh, plats emblématiques du restaurant qu'on peut faire en vente en portée, donc notamment des ceviches de poisson, euh, des kakiage, une petite friture de légumes et euh, poissons avec sa bonnie dansante. Et pour la street food, nous avons proposé un bao burger, des petits pains cuits vapeur avec du canard effiloché 48 heures. Ok, super. Bon, en tout cas, on vous souhaite... Euh... Bon courage pour cet après-midi avec Le Monde qu'il y aura Merci beaucoup, vous aussi Alors, je suis avec Nadia. Bonjour Nadia. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrouge rouge Alors, Je suis Nadia, euh, gérante de Romadiana, voilà, au 151 avenue de la République à Montrouge, rouge euh, Traiteur franco-antillais, euh, ouvert du mardi au samedi. Nous, on fait tout ce qui est euh, mariage, baptême, euh, dîner dînatoire. Euh, si les gens n'ont pas d'idées, ils peuvent passer sous place, on voit ensemble, euh, okay. voilà. Et vous faites aussi pendant les, les, événements, les comme, événements comme au Soleil Je fais partie de l'association commerçante de Montrouge aussi. Je fais Soleil Hub, je fais aussi euh, le, le petit marché de la Marne, voilà. Ouais. Et, euh, et comment ça se passe vous, vous vous adaptez du coup euh, ben, Je à... m'adapte aux clients. Voilà, c'est pareil en magasin. Quand les clients n'ont pas d'idées, ils viennent et eh ben, je m'adapte aux clients. On, on s'arrange, on, on voit comment on peut faire, euh, je leur donne des idées. Euh. Et là on retrouve quoi aujourd'hui du coup euh, Eh bien un... hier ça s'est bien passé. Et aujourd'hui ça va être euh, crevette euh, au biscuit de homard avec du riz blanc. Euh, il y aura aussi une salade de, de pâtes escargot. Et euh, avec de la rougaille de saucisse. Super. Voilà. Et un petit peu plus tard, je ne donne pas encore l'heure, <rire> peut-être il y aura des beaux kits. <rire> Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis avec Clémentine de. Le Petit Bécassine et Bécassine, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien Alors bonjour, donc je suis Clémentine de la crêperie Bécassine. La crêperie Bécassine se trouve rue Carnot. C'est une crêperie traditionnelle bretonne. Le Petit Bécassine, c'est un kiosque qui se trouve dans les jardins de la mairie qui propose du snacking salé sucré. Là, sur les allées Jean Jaurès, euh, au Soleillade, on propose des galettes saucisses pour, le, pour la crêperie Bécassine et le Petit Bécassine des hot dogs. Ça voilà, on fait des crêpes aussi vous hein, faites des crêpes cet après-midi. Après après bah, Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu co comment ça se passe, comment de, de venir sur les soleillades comme ça Oh bah nous, ça nous permet de rencontrer quand même pas mal de monde, euh, de faire connaître la crêperie aussi, parce que dans... dans une petite rue qui n'est pas forcément très commerçante. Et puis, bah, pour le kiosque aussi, puisque le kiosque, on a commencé il y a que quelques mois, ça permet aussi que les gens, euh, voilà, co prennent connaissance de... de cet endroit, euh, qui, qui... ouvre le dimanche, ou, ou... sur des événements aussi. Et ça se passe bien, ça s'est bien passé hier, la bah, soirée super bien passé hier, on a eu beaucoup, beaucoup de monde, euh, voilà, on est très, très content et puis bah, on espère qu'aujourd'hui, ça... ça se passera aussi... aussi bien. Super, avec oui. le, le beau Allez temps, en le tout soleil, cas. Ouais. Super, merci beaucoup ouais. et bonne merci journée Merci à vous Alors, je suis avec Christian et Anouk du SMM. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiens Bah, moi, Christian Prével, donc je suis le président du stade multisport de Montrouge depuis euh, de, 2017. Et Anouk Chité, je suis la directrice du stade multisport de Montrouge. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter le stade multisport de Montrouge Alors le stade multisport de Montrouge euh, comporte 3900 adhérents avec 23 activités hein, diverses, que ce soit euh, tout ce qui peut être judo, aikido, athlétisme, basket, je ne vais pas tous les énumérer. Euh, ça permet quand même à tous les montrougiens de pouvoir accéder à tous les sports qu'ils souhaitent. Euh, notamment, euh, on a aussi des cours, je ne parle pas du sport adapté puisque je laisserai euh, ma directrice en parler mais on, a, on organise aussi des cours pour des enfants handicapés et des, et des adultes handicapés donc on est vraiment ouvert à, à toutes les catégories et on a un accord avec la ville hein, par rapport à d'autres Omnisports, c'est que nous on considère euh, de mettre en place du sport pour tous et, du, et non pas du sport pour élite. D'accord est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de, du coup, de ces infrastructures euh, qu'il y a autour euh... Oui, alors les infrastructures, ce sont les infrastructures euh, de la ville. Donc la ville nous met à disposition euh, des gymnases, euh, la piste d'athlétisme, euh, les terrains de tennis, euh, euh, pour qu'on puisse prati pratiquer euh, l'ensemble des activités euh, qui sont ouvertes Alors à partir de 3 ans et sans limite d'âge euh, pour euh, l'ensemble des activités. Euh, et comment, comment on adhère à, à, ce, à ce SMM alors, on a mis en place euh, ces nouveaux euh, cette année, hein, donc on peut maintenant s'inscrire en ligne sur certaines sections, je ne vais pas tous les énumérer, et le reste euh, des sections, soit euh, ils font des, des, des inscriptions sur place dans le Club house, soit ils passent euh, au secrétariat général aux heures d'ouverture, et on accueille les gens, on prend leur dossier complet et après on les transmet aux sections. Ça marche mais Justement vous parlez. oui, commence un petit peu à pleuvoir, mais... On devrait pouvoir faire cette interview. Euh, <rire> de... interview. Est-ce que vous pouvez me parler du coup du, du, de, de la mise en place du sport santé oui, alors c'est assez large en fait, ça fait des années qu'au sein de sport de Montrouge on travaille avec tous les publics, donc ça fait une dizaine d'années déjà qu'on travaille avec des centres de jour à Montrouge pour accueillir des enfants et des adultes en situation de handicap. L'année dernière on a ouvert avec l'aide de la municipalité une section sport adaptée pour les enfants. Il y a des cours tous les mercredis de 10h à 11h et de 11h à midi, encadrés par des professionnels, une psychomotricienne et un éducateur sportif formé pour ces publics-là. Et à partir de cette année, là, depuis, depuis cette semaine, on ouvre le sport santé sur ordonnance. Ça veut dire que pour toutes les personnes mineures ou majeures qui ont une infection de longue durée, il est possible de venir s'inscrire au stade multisport de Montrouge et d'être encadré par un professionnel formé qui peut mettre en place un programme adapté et un suivi adapté aux personnes qui souffrent d'une infection de longue durée. Ok, on va peut-être se décaler dans le gymnase pour continuer l'interview. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de toute cette organisation comment, comment ça se passe au niveau des, au niveau des plannings avec les différents euh, lieux pour les, pour les cours notamment et les compétitions Alors chaque année, la direction des sports euh, nous demande plusieurs mois à l'avance euh, le planning des sections avec les créneaux. Euh, donc euh, on travaille avec les sections, il nous faut remonter les créneaux déjà existants, parce qu'on sait qu'on les a. S'ils souhaitent d'autres créneaux, bah, c'est des propositions qui seront faites à la direction des sports. Et après, donc, on transmet euh, aux sections, mais euh, on a surtout, nous, besoin de l'avoir, notamment euh, dans notre dépliant ou pour la préparation du forum des sports ou du forum des associations. Justement, c'est à ce moment-là que... Vous faites connaître aussi pas mal des, des Montrougiens. Que, donc là, le forum des sports s'est passé c'était en, en juin dernier. Et là, il va y avoir le, le forum des associations le 10 septembre. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de comment, comment ça se passe Oui, alors nous, on est présents toute la journée. On a un grand stand. On a la chance euh, d'avoir euh, des bénévoles au niveau de l'Omnisport et dans les sections qui, qui seront présents. Donc nous, on sera là de 10h à 18h euh, pour accueillir euh, l'ensemble des Montrougiens euh, qui voudront des informations. On fera aussi des animations euh, pour le sport euh, santé. Sur le stand santé. Euh, donc, c'est Théo qui fera les animations pour l'ensemble des Montrougiens qui voudront. Faut pas hésiter à venir nous voir. On pourra vous dire où est-ce qu'il reste de la place, quel sport on pratique toutes les questions euh, que vous pouvez euh, vous poser. On ne fera pas d'inscription ce jour-là, je c'est intéressant oui. de le dire. Il ne faut pas que les, jeunes, les gens viennent avec des dossiers, des chèques et tout. C'est pas du tout l'objectif. Ce pas l'objectif, c'est de, de présenter et puis après, voilà. euh, ils reviendront euh, tout tout euh, tout ici pour, pour oui. s'inscrire. Voilà. Euh, bah en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions et on vous donne donc rendez-vous au Forum des Sports le 10 septembre. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.